Motivation, motivation, pourquoi est-ce que c'est plus facile en apparence, du moins pour certaines personnes, d'être motivé alors que pour d'autres, ça semble être un combat éternel? Avez-vous remarqué que certaines personnes ben, semblent toujours allumées, semblent toujours avoir la bonne énergie, la bonne vibe, pimpant, énergisées, en action, et vous, vous vous dites, ben, bon Dieu, comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'ils mangent ces personnes-là pour arriver à en faire autant? Compte-t-il pour être si motivé? D'où tire-t-il cette belle énergie qui semble inépuisable? Permettez-moi de partager un grand secret avec vous. Les gens motivés dépensent beaucoup moins d'énergie que ceux qui ne le sont pas. Avez-vous remarqué que lorsque vous n'êtes pas en action, que vous lésinez, vous demeurez presque toujours dans un état d'épuisement total? La vérité, c'est que je dois en tout temps choisir, vous devez en tout temps choisir de créer votre réalité, Choisir à ce qu'on qu pense, appelons cela de l'hypnose positive. Le point est que votre esprit sera toujours accaparé ou monopolisé par une réalité que vous avez choisie. Il ne s'agit pas de créer une fausse vérité ou un monde utopique, mais plutôt de réaliser que malgré les embûches et les difficultés personnelles, émotives ou financières que vous éprouvez, vous seul déterminez comment vous réagissez face à ce que la vie vous envoie, est-ce c'est -ce, est ce qui fait toute la différence? Le mindset est un atout important pour réussir une business en ligne de nos jours. Soit de rester, vous avez le choix, soit de rester sur les échecs ou déceptions, ou de passer ou de créer de nouvelles possibilités pour votre futur immédiat. En optant pour une visualisation puissante et positive, Mais c'est clair que vous choisissez de mettre en place un processus rempli de possibilités, avoir le bon thinking. Ça vous fera quelque chose qui vous stimule à aller de l'avant et d'être en action. De plus, il est important que vous soyez en action, c'est-à-dire que de poser des actes, petits ou grands, et ce à tous les jours. Chaque chose que vous allez faire va vous rapprocher indépendamment de votre but. L'opposé, de notre côté, c'est l'inaction, la procrastination, les Netflix de ce monde, tout ce qui tue et paralyse. C'est incroyable de constater tous les changements presque immédiats lorsque les gens se mettent en action. On est en mesure d'observer à l'intérieur de quelques semaines un changement d'attitude, une augmentation des ventes de vos produits et même de noter un changement dans la démarche des gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont en action. Le fait d'être en action, on se pose moins de questions, on fait ce qu'on a à faire. C'est sûr que, comme dans tout business, il y a des choses qui sont un petit peu moins intéressantes. Fine, à vous de déterminer, est-ce que je m'attaque aux choses les moins intéressantes et par la suite, il n'y a que du positif pour la journée? Ou tout simplement, le contraire, je commence par les choses les plus positives, ceux qui me plaisent le plus, de ce fait, je vais être en action et je vais compléter par les choses qui me plaisent le moins. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement, je fais des choses que j'aime moins, mais je les mélange avec des choses que j'aime. Donc, une tâche que j'aime moins, une tâche que j'aime beaucoup. Et comme ça, vous allez passer au travail. Faites-vous des listes quotidiennes, jour après jour. Et croyez-moi, ça peut faire un monde de différence. Soyez en action, ne procrastinez pas. Et sur ça, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.